Bonjour Loulou. Bonsoir Bon, ben voilà, vous avez vu hier, euh, j'ai été très surpris euh, que Camille ait pris elle-même euh, l'initiative de, de prendre le téléphone. Merci de jouer le jeu, pour tous ceux qui nous regardent. Donc hier, on, ben, comme dans tous les couples, on n'était pas d'accord. On va le dire gentiment, on n'était pas d'accord. Bon, c'est vrai qu'on ne se crie jamais dessus. Non, on ne se crie pas. Déjà, déjà, chez nous, le ton ne monte pas, c'est juste qu'on s'agace et puis qu'on se tire la tronche. Vous savez, le, le sketch de, de. Comment elle s'appelle euh, Florence Foresti. Je bude. <rire> voilà, je suis plutôt du style à buder. Et elle, elle est plutôt du style à causer toute seule, à commencer à faire le ménage. Mais alors, bien le ménage. Hein. Donc, euh, on entend les assiettes, on entend les balais bien fort. Un balai, vous vous rendez compte On entend le balai. Non, mais vous vous rendez compte la, la, la force qu'il faut y mettre pour entendre le balai. Et puis en même temps, c'est pas tout elle cause toute seule. Donc, moi, j'étais dans mon bureau, j'avais fermé la porte. Hein. Je l'entendais, bien sûr. Mais bon, bref. Voilà, ben, comme tout le monde, on n'était pas d'accord. Ça ne nous arrive pas souvent. <rire> <Bon>. <rire> non, ça ne nous arrive pas souvent, c'est vrai. Merci de mentir. <rire> non, c'est vrai. Non, non, non, non, oui, est vrai Tiens, il y a un chat derrière, t'as vu Donc voilà. Maintenant, il faut qu'on explique ce qu'on a fait pour se réconcilier. Parce que bon, là, aujourd'hui, vous voyez la vidéo, mais on s'est déjà réconcilié hier, bien sûr. C'est vrai que chez nous, en plus, ça ne dure jamais longtemps. On ne perd pas de temps. On, quand on tire la tronche, quand ça arrive, on ne perd pas de temps parce que, bon, on boudait, ça... Ben, c'est une perte de temps, je trouve. Oui, ça fait mal. Où oh. Au cœur. Au petit cœur. Ouais, c'est pas top. mal au cœur. Voilà, donc... Euh... J'ai été vers elle quand j'ai découvert la vidéo, parce que bien entendu, elle était venue m'a déposé le téléphone, je, je me demandais pourquoi elle l'avait pris. Je suis tombé sur la vidéo, et puis bon, ben, voilà quoi. T'es tombé, t'es tombé, t'as été cherché. Bon, je me suis douté que tu faisais quelque chose, mais bon. Donc après, ben, mmh. on s'est retrouvés, puis on, mmh. on s'est réconcilié Oui. Bon, voilà. Ne perdez pas de temps à vous... À vous tirer la tête pendant 3-4 jours, comme ça peut parfois arriver. C'est de la perte de <coughs> temps. Et euh, c'est 3-4 jours de perdu. Tu peux toucher moins fort, s'il te plaît ah, Merci pour le je parle. Ouais, Voilà, donc. Euh, tant qu'on peut en, dire les choses. On s'est réconcilié parce qu'on a parlé aussi. C'est important oui. de dire. Oui, on a parlé. On, on s'est mis d'accord sur nos différences de perception. Et euh, je l'ai comprise. <rire> <rire> bon, ben voilà pour aujourd'hui. S'il vous arrive de vous disputer, n'attendez pas 3 heures, 4 heures, 5 heures, 3 jours, une semaine. Parlez et puis dites, euh, je t'aime. Pas moi. Je t'aime. Pas moi. Bon, eh bien, écoutez les loulous, je vous dis à demain. <rire> à demain, ciao